Trois choses m'ont attiré dans la vocation dominicaine. La première, c'est une grande liberté antérieure des frères dominicains que j'ai rencontrés en Russie. Euh, la deuxième, c'est une tradition intellectuelle et spirituelle de l'ordre. Pour moi, à l'époque, en jeune étudiant en philosophie, c'était quelque chose de très important. Et la troisième, la plus importante, la déterminante, parler de Dieu, prêcher annoncer la parole de Dieu, c'est quelque chose qui a toujours été pour moi la source d'une grande joie.